Quelle est la méta des tanks en raid sur 9.05 pour Chatonatria Dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Il y a Oued qui a fait un petit article là-dessus où ils expliquent pas mal de choses au niveau de chaque tank. On va revenir sur le gros de ce qu'ils expliquent, le gros des mécaniques de tank et pourquoi tu veux ou pas tel ou tel tank. Sachant qu'il y a des petits trucs sur lesquels je suis vraiment pas d'accord au niveau de ce qu'ils proposent, au niveau d'un environnement de raid, etc. Donc on va revenir dessus. C'est parti pour voir la méta des tanks. C'est pareil, c'est un truc qu'on m'a demandé depuis un paquet de temps. C'est vrai que j'ai très peu traité des tanks et les en vidéo. C'est l'occasion. Let's go. Petit rappel, qu'est-ce qui est important d'un tank tu as plusieurs aspects Au niveau du tank ce qui est important déjà tu as le debuff de raid Buff debuff de raid Donc que tu peux avoir sur le DH, le moine, le war etc Et ensuite il y a Qu'est ce que tu peux apporter comme utilité au niveau de ton raid Et ensuite la troisième facteur ça va être le DPS Pour se remettre un petit peu dedans Alors ça veut pas forcément tout dire C'est pas forcément dans un environnement de progrès etc Ça peut simplement être sur du reclean Mais si on regarde rapidement les logs Global sur le raid en termes de dégâts ça donne ce chart là, et honnêtement ce chart là il marche bien parce qu'il est très vrai. Ça, ce sont les dégâts que les tanks sont capables de fournir Donc, sur Natria avec euh, le 5% percentile, donc les 5% plus haut sur l'ensemble de Natria. Mais de toute façon, boss par boss, ça suivra à peu près cette même logique, quel que soit le boss. Donc comme tu peux le voir, le prod pal, il expose absolument tout le monde, je vais te montrer 2-3 boss que tu vois à quel point ça tape très fort. Le druid Tank, tape également très fort, mais attention, c'est soumis à condition de changer de ta Birform pour utiliser efficacement des trucs comme ta convoque, parce que si tu fais que Birform, t'es pas si haut que ça. T'as ensuite le Moine Tank, donc là, pareil, c'est bien utiliser ton Report, ton zéro et ce genre de trucs. Ensuite, t'as le War Tank qui se vaut avec le DH, honnêtement, là, les deux, ça se vaut. Et ensuite, le Tank qui dit le moins, c'est le Tank. Suivant là où t'en es avec ta guild, c'est plus ou moins pertinent. Mais dans l'absolu, tout DPS est bon à prendre de partout. Et si t'as des tanks qui apportent du DPS, ça va forcément aider ton raid, et c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Mais ça dépend des boss. Évidemment, le but d'un tank étant de ne pas mourir. C'est le job numéro 1. S'il ne meurt pas, la deuxième métrique, c'est est-ce qu'il est capable d'apporter de l'utilité. Et la troisième, c'est est-ce qu'il est capable d'apporter du DPS. Sachant que l'utilité et le DPS, ça se vaut. Si on met, par exemple, sur des boss, pour te montrer un petit peu à quel point ça peut être débile, sur des boss comme Hungering Destroyer pure mono. Bah, c'est pure mono. Le, le poteau par excellence du raid, ok Le poteau par excellence du raid, on peut voir, il y a un écart énorme. Et si tu regardes par max, là en bas, ça, c'est les parts max de ce que les mecs ont pu mettre. Donc, ils ont eu des pays, etc. Mais quand même, le premier, c'est un palprot à 6k3 mono sur tout le fight. 6k3 mono, il finit à 6k3 mono. Un droot tank 5k3 sur un fight mono. Ensuite, t'as le war et le monk. Enfin, le war qui a 4k3, le monk à 4k2. Le DH à 4K et le dk qui a à 3K7. Le dk il peut avoir une optique pour DPS, etc. Mais même quand il l'a, effectivement, il reste beaucoup plus bas que les autres. C'est énorme en vrai quand tu vois ça. Grosso modo, c'est à peu près l'idée. Si je prends des boss un peu plus multi, comme euh, on va dire le conseil, si on veut, grosso modo, tu vas rester sur la même idée. Le plus haut que tu peux avoir, ce sera ton palprot, ton druid tank, ton moine, avec ton DH. Et Ensuite, tu as le DK et tu as le War. Euh, non, pardon. Le War qui est avant le DK. Toujours le DK sans en dessous. Donc, ça, c'est également une métrique assez importante. Évidemment, c'est loin d'être le plus important. Ce qui est important à la base, c'est qu'est-ce que tu apportes au groupe et est-ce que tu es capable de tanker. Donc, eux, ils ont fait cette liste-là. Je voulais juste revenir sur le DPS, que tu bien ça en tête, parce qu'on va en revenir dessus. Donc, le DH Vengeance. Le DH Vengeance, est actuellement ultra méta. Il y a déjà une raison assez simple c'est que le DH DPS est assez faible. Et assez nul, ouais voilà on va se mentir, sur ce palier. Il apporte pas assez de dégâts mono, donc t'es pas assez fort en raid. Du coup qu'est-ce que tu fais Tu prends le DH Tank. Le DH Tank, il a été un petit peu nerf au cours de ce palier, mais il reste toujours autant très fort. Il peut un, Faire Un énorme burst toutes les minutes avec Elysium de Cray. Ce qui mine de rien peut aider sur de nombreuses phases Où t'as besoin d'un micro burst et un burst par minute, ça marche vraiment bien sur la tria. Mais surtout, il est capable de kite, c'est le tank qui peut kite par excellence parce que tu peux faire des doubles sauts, euh, tu peux prendre même Abyssal Strike qui permet de réduire le cooldown sur ton saut, et du coup ça te permet de kiter, quand tu kites tu prends pas de dégâts, donc basiquement tu vas monter ton agro, tu peux kite, t'es pas obligé cependant de kite, voilà c'est une mécanique que ta classe peut faire, mais tu peux très très bien face tank, toujours est-il que dans des moments où t'en as besoin, sur du progress, ça peut être galère, sur Stone Legion, sur... Le conseil, sur ce genre de boss, ça peut être ultra efficace d'avoir un mec qui est capable de kite et qui peut temporiser des situations. Outre ça, comme dit, là, ils ont une légendaire très très forte sur le fait de pouvoir récupérer ta marque enflammée le plus rapidement possible. Du coup, tu as une mitigation énorme parce que ta marque inflammée revient souvent et ta marque enflammée réduit de 40% les dégâts que tu subis. Donc Déjà, c'est énorme. Ensuite de ça, t'as Demonic Wars qui réduit désormais les dégâts subis de toutes les sources de 20% Qui a été EP, bon, alors, bon tous les temps qui ont été EP Mais mine de rien du coup t'es très très bonne mitigation de base en magique Parce que les autres temps comptent pas Et en physique tu vas jouer avec tes points démoniaques. Donc avec un bon uptime de points démoniaques, tu peux bien t'en sortir Outre ça, t'as quand même un DPS qui est correct. Voilà, t'es pas, pas top tier, mais t'as un bon DPS et t'es capable de le mettre à des bons moments. Donc sur un sustain assez long, c'est pas forcément opti, et sinon en fait t'as toujours plus ou moins des cooldowns pour tanker. À un moment tu vas devoir utiliser Fels Devastation. potentiellement ça, ça te remet en forme démoniaque, t'as ta morph en cas de besoin, t'as des cheat deaths de base, honnêtement t'es bien. L'autre avantage aussi, outre le fait que euh, t'as pas mal de mitigations diverses et variées, c'est un gameplay qui est très simple. Tu auras des GCD qui sont vides. Honnêtement, tu auras des GCD qui sont vides. À un moment, tu auras rien à faire. Tu vas refaire des petits trucs tranquille, Mais c'est un gameplay vraiment simple. Ce qui te permet de te focus sur ce qui est important. Un, déjà, tu as une bonne prise d'aggro également en zone, etc. Tu prends l'aggro sans aucun souci. Mine de rien, ça aide bien sur les fights comme les généraux, etc. Mais en plus de ça. T'es chill, t'es ultra chill. Donc t'as le temps de regarder ce qui se passe, t'as le temps de voir ta vie, t'as le temps de savoir les trucs qui vont arriver. Regardez, ok, il y a tel truc qui va me faire telle compétence à tel moment, je sais, je suis bien. Tu peux couler au niveau de ton raid. Si t'as pas encore reçu le truc, tu peux très bien te temporiser, tu peux kite, tu peux te barrer. T'as énormément d'outils. En plus, sur des fights comme Denatrius, tu peux aller de plateforme en plateforme, ce qui est un énorme avantage. Avoir un DH-tank sur Denatrius, c'est extrêmement sympa en mythique, c'est trop fort même. Donc ça, ça en fait un tank qui est, qui est top 1 parce que c'est simple, c'est fort, t'as une bonne mitigation, tu peux face tank et tu peux également kite et en plus t'apportes un debuff qui est indispensable. Hein. Le debuff de 5% de dégâts magiques euh, dans un raid c'est indispensable et en plus des HDPS est faible, du coup tu le mets en tank. Les sigils Minder peuvent t'apporter pas mal de contrôle etc. Même si tu n'as pas une utilité énorme sur ce raid Minder À part les sigils de DPS. Au niveau du décastant, eux ils l'ont mis en A, honnêtement moi je l'aurais mis plus bas que ça, pour plein de raisons. En gros, ce qu'ils disent au niveau du décassant, c'est que effectivement, euh, tu as ton bouclier anti-magie qui te permet de gérer des mécaniques comme par exemple les pièges de stase sur l'artificier Eximox, ce qui est vrai. Ça te permet également de gérer des trucs, comme les Dunstan Fever, les Blue Price, qui peuvent être très forts hein, sur des natrius, surtout en P3, etc. Donc, t'as pas mal de trucs où tu peux mitiger du magique. Cependant, Natria, ça tape énormément en physique. Bon, déjà, euh, bon, il y a des trucs que tu peux évidemment gérer, heureusement, mais euh, voilà, c'est pas forcément énorme. Ce qu'ils disent, sinon, c'est que t'as l'anti-magic zone, qui est très très fort, hein, qui est un énorme CD Dread et qui est apporté par le tank, à défaut d'apporter autre chose, et tu peux également apporter, évidemment, ton grappe, ton grappe de masse, et ça, ça peut pas mal aider. Surtout, ils disent l'Anti-Magic Zone, effectivement, t'as de très nombreuses utilisations où ça va vraiment aider ton groupe d'avoir un Anti-Magic Zone sur plein de fights. Ça va être sur les Crystallize des généraux, ça va être sur le conseil, ça va être... Honnêtement, il y a, y a plein de moments, même sur les glyphes de l'artificier, sur les glyphes d'explosion, ça marche bien. L'Anti-Magic Zone est très très forte. Le truc, c'est que pour moi, un tank n'est fort qu'en considérant une globalité. Tu peux pas le prendre en seul. Au niveau de ton raid, actuellement, le meilleur DPS du raid, il y en a deux, c'est D-Morafly et c'est DK. Le DK c'est trop fort. Le DK en plus, il joue de Necrolord, qu'est-ce qui va se passer C'est que un, ton grappe de masse, il n'y a pas de situation dans laquelle le grappe Necrolord ne suffit pas. Il n'y en a pas, pas sur ce raid. C'est trop fort le grappe Necrolord. Grappe mono, tes DK il l'apporte également, t'as envie d'avoir au moins deux DK dans ton raid. C'est trop fort d'avoir deux DK impi dans ton raid, t'as pas besoin du coup d'avoir un DK sans parce que t'as des dégâts pis et des dégâts pis c'est trop fort Ça a de la survie, ça a des énormes dégâts mono, ça a des dégâts en mono, ça a du burst de zone Ça, ça a tout ce que t'as besoin d'avoir en dégâts impi Ça démonte des Latrius, ça démonte tout ce que tu veux Père des Delatrice ça le démonte, P3 Delatrice ça le démonte des Dégâts pis c'est excellent et en frost tu peux également faire des très bons trucs sur pas mal de fêtes, comme les stone Legion. Du coup au final, ce que t'apportes en un dégâts sont, tu l'as ailleurs L'autre souci évidemment c'est quand t'es undergear, tu peux te faire un shot et c'est chiant alors tu peux jouer avec 3 shit dice, tu peux te débrouiller, tu peux avoir plein de trucs, mais ça reste chiant quand même. Par contre, ils ont reçu un buff énorme, qui est encore plus fort que sur tous les autres tanks, parce qu'ils l'ont mis sur tous les autres tanks, mais sur le dk ça marche encore mieux, il y a 10% de réduction de dégâts baseline. Et sur un tank qui est pas basé sur la mitigation de dégâts, qui est basé sur les HP et le fait de se remonter sa vie, c'est extrêmement fort, encore plus que sur les autres. Parce que tu vas prendre moins, mais tu vas te remonter toujours autant, enfin tu vas toujours te remonter. Et ça c'est extrêmement fort, le fait, parce que c'est ce qui lui manque, c'est la mitigation, c'est le fait que lui il peut se faire one shot, et des fois tu peux ne pas anticiper tes rôles, ah bah ok bah je me suis pris un one shot, c'est sale, c'est pas bon. Outre le truc, autre truc, ils ont pas de DPS, tu peux le voir, pas... C'est exagéré. Mais c'est en tout cas, c'est le tank qui apporte le moins de DPS. Donc, comparé aux autres tanks qui t'apportent le moins de DPS. Ensuite, au niveau de tes healers, ok, c'est bien, ça les soulage. T'as pas forcément besoin de soigner le décassant Mais des fois, en fait, il a besoin d'être soigné. Et faut savoir, en fonction de sa PR, en fonction de ses cooldowns dispo, si t'as besoin ou pas de le soigner. Et ça, c'est vraiment chiant. Pour un healer, c'est relou. Alors qu'un tank qui va mitiger, prendre moins de dégâts, tu vas pouvoir le remonter, tu vas pouvoir le cibler. Quand t'es un healer et t'es un décassant en ton raid, honnêtement, savoir exactement comment te comporter, à moins d'être au plus haut niveau de jeu. Et même là, c'est relou, honnêtement c'est relou. C'est un tank, c'est pas évident de aller un décassant, tu sais jamais trop comment ça va marcher, des fois il va mourir, tu vas pas comprendre pourquoi. Donc quand t'as un décassant, faut bien ne pas y aller à demander des cd de raid, à demander une sacrée, à demander une pain ship, à demander une écorce faire, parce que t'as peu aussi d'outils de mitigation par toi-même, et t'as pas envie de forcément de mettre ta robustesse glacial à tout moment. Donc pour moi vraiment, c'est pas du tout un émir tank, et moi je l'aurais mis en, en A-, A B+, parce qu'en fait tu les décalpies c'est trop fort et t'as envie d'avoir des un et pour moi il faut prendre ça en compte. Ensuite on a le Druid Tank. Alors le Drood Tank, il peut avoir des très bons dégâts s'il se débrouille bien avec son changement de forme, etc. On peut le voir là, hein. ça peut faire très mal. Surtout, c'est extrêmement tanky. T'as des trucs trop forts. genre Sur Stone Legion tu peux pas mourir en draw de tank. Rien que ça, par exemple, tu peux jouer Ursoc qui fait que ton Trash il a 15% de chance de te faire un autre Trash et Trash te file 75% des dégâts que tu fais. C'est trop fort en shield. T'as une mitigation d'armure qui est trop forte avec Iron Fur, qui est la, bah, le, plus, le plus haut de montant de mitigation physique que je peux avoir avec le guerrier Prot. C'est trop fort, as énormément. Tu peux avoir également joué d'autres légendaires qui sont fortes, comme par exemple celle sur le bark skin, sur par exemple Delatrice ça peut être très fort, un truc tant tank c'est extrêmement tanky, c'est vraiment increvable ce truc. T'as peu de mobilité sans changer de forme, mais en fait t'en as pas besoin sur Thread, donc t'es pas limité à ce niveau là. T'as en cooldown de raid par contre t'as pas de debuff, t'as pas de buff particulier, t'as l'aurore que tu peux faire toutes les minutes euh, quand t'es en route tank, donc ça c'est extrêmement fort par contre, tu peux faire l'aurore qui permet de, bah, de pouvoir avoir de la mobilité au niveau de ton groupe, ça c'est vraiment vraiment très sympa, et tu tankes extrêmement, donc en gros est-ce que tu veux un tank qui ne meurt pas Oui, le l'autre tank il va pas mourir, il va pouvoir te mitiger absolument tout le raid, il est également très fort sur les derniers boss, donc il s'en sort vachement bien, sur euh, que ça franchement point, sur les généraux sur euh, des nats ça peut être vraiment bien marché il a aussi reçu le buff dans plus de 10% de mitigation de base que tu peux avoir t'as également une très grosse regen, de base sa faiblesse au droot tank c'est la mitigation magique mais au final tu peux très bien t'en sortir sur thread, ce raid ne serait-ce qu'avec tes barkskin, skins euh, tu regen frénétique et compagnie il y a également des très bons conduits sur le droot tank sur spatch au final, le seul truc qui peut lui manquer, c'est, un, si t'arrives pas à gratter en DPS et que tu joues qu'en de tank, ça peut être sa mobilité, ça peut être le fait qu'il apporte pas de, de CD de raid, mais en soi, sur ce palier, il est très fort, et c'est un très bon tank, et c'est un tank qu'on voit rarement en raid, donc ça fait plaisir, ça fait grave plaisir, et en plus, il est également, à l'instar du DH, il est également très simple à jouer. Donc le fait que ce soit simple en raid c'est extrêmement important Ça te permet d'avoir plus de visibilité et pouvoir mieux te préparer à la suite Ça te permet de voir, attends il va y avoir tel ad à tel moment que je vais devoir récupérer Il va y avoir telle compétence, je vais devoir faire gaffe, ah tiens il y a machin je vais lui dire Tu peux être beaucoup plus actif au niveau de ton raid si t'es un autre tank Que si tu joues un truc qui est plus complexe et qui a tellement envie de beaucoup plus faire gaffe Et ça c'est trop bien Ensuite on a le moins de tank, de tank ils l'ont mis en A honnêtement je trouve ça bien Je trouve c'est la bonne note, ça me semble vraiment pas déconnant le monk tank il a plusieurs avantages, un il apporte effectivement le mystic touch qui a un bon debuff de raid qui fait que tu vas faire 5% de dégâts physiques de plus possible Effectivement actuellement le windwalker est très très fort, ça risque de ne pas l'être sur 9.1 Mais actuellement il est très fort, donc tu n'as pas besoin forcément d'avoir un monk tank parce que tu as un moine marchement et avec moins de marche marchement il casse le raid sur 9.0.5 Ensuite tu peux avoir également de très bons dégâts, mine de rien si tu joues Weapon of an order, ton New away etc, si tu les gères bien tu as quand même des excellents dégâts et ça, c'est cool. Et surtout, c'est le moine qui a la meilleure mécanique de tank du jeu avec le report. Tu peux pas vraiment te faire un one-shot. Tu peux bloquer et lisser tous les dégâts. Et un tank qui lisse tes dégâts, c'est une crème pour tes soigneurs. C'est extrêmement agréable de jouer avec un moine tank. Il, avait des... Il a par contre des soucis sur tout ce qui va être mitigation lente. Par exemple, des gros saignements. Bah ben, Ça, t'as rien vraiment pour gérer ça. C'est pas bon, moine, pour ça. Il y en a sur Thread, par exemple sur Denatrius, etc. C'était vraiment assez compliqué de jouer le moine C'est débrouille bien sur les 9 premiers fights Mais effectivement, Denatrius mythique en moine tank Fallait vraiment t'accrocher Aussi, t'as de la mobilité Donc t'as euh, tes roulades, t'as ton téléport, etc. Et ça, c'est extrêmement fort Mais sur Thread, au final, t'as peu d'utilisation Où t'as vraiment besoin de ça Et les trucs comme Denat, au final, il vaut mieux avoir un DH Qui peut sauter de plateforme en plateforme qu'avoir un moine donc ça, il faut également le mettre dans la balance, ce qui fait que tu voyais pas tant que ça, même si mine de rien, ça reste assez représenté. Si on regarde par exemple, encore une fois, sur tous les boss, la représentation des tanks, en nombre de pars, on a beaucoup de DH, suivi des moins de tanks, où il y en a quand même beaucoup, et après ça diminue. Pas le de prot, des cassants, de Tank tanks et war tanks. Donc mine de rien, ça reste assez représenté, c'est le deuxième le plus représenté. Mais sur ce raid, voilà, c'est pas forcément le mieux Après, t'as énormément de CD, ça c'est trop bien T'as ton Celestial Brew T'as... Tu peux également jouer effectivement avec le Dumpen Arm Tu peux jouer avec le truc anti agie Tu peux jouer avec plein de trucs, c'est excellent T'as un très bon tanking Ne serait-ce qu'avec ton Stagger et ta gestion à ce niveau-là T'as des très bons dégâts dans le temps Honnêtement, jouer avec un moins de tank qui sait bien joué c'est un régal T'as une très bonne prise d'agro de zone Pour moi, ça a vraiment toujours été le tank par excellence sur ce jeu Tellement ses mécaniques de base et son gameplay sont, sont parfaites. Tu as absolument tout ce que tu as besoin d'avoir pour gérer absolument toutes les situations. Encore une fois, son seul vrai défaut, ça va être la mitigation réelle dans le temps des, des trucs. Mais ça, encore, tu peux te débrouiller. Et en plus, ils ont remis 10% de déménagement de réduction, ce qui aide énormément à minorer en moins de temps. Donc, je suis, je suis vraiment assez d'accord avec tout ce qu'ils ont dit là-dessus. J'ai je, je, je, je, je, grosso modo redit pas mal de choses qu'ils ont mis. Hein. Ils parlent de la mobilité, etc. Donc, je te remets le lien de l'article en la description si tu veux être checké. Mais grosso modo, ça résume bien les forces du moins de tank. Et le moins de tank est vraiment excellent. Donc, clairement, il mérite bien sa place en A. Ensuite, en A-, ils ont mis le prod pal. Donc, le prod pal, on l'a vu, c'est le tank qui dépaisse le plus de très très loin. Ça fait trop mal un hein, prod pal. Que ce soit en Kiri ou en 20 tir, Dans les deux options, tu vas vraiment faire des énormes dégâts. Encore plus en 20 tir, Et encore plus, tu joues la légendaire pour faire des dégâts sur ton marteau du Kourou. Donc ça mine de rien, ça peut bien aider ton groupe. Ensuite, tu aucun souci sur un de pal à maintenir des trucs comme par exemple ton bouclier du vertueux. Tu aucun mal à maintenir ton bouclier du vertueux, c'est vrai. Sur par exemple des fights comme franchement, tu peux très bien avoir 100% de time dessus. Ce qui te file un montant débile, éduction de dégâts physiques, d'armure. En gros, ça te file un montant débile d'armure. Du coup, tu vas tanker très très bien tout ce qui est physique. Outre ça... T'as effectivement la Blessing of a Spell Warning que t'as en prod, mais qui va pas te servir à grand chose sur ce raid. Donc, pour rappel, c'est le truc qui j'avais fait que tu vises quelqu'un, ça le protège des dégâts magiques et des effets négatifs pendant 10 secondes. Mais effectivement, sur ce raid, sur les derniers boss en tout cas, t'as très peu d'utilisation efficace de ça, donc ça t'apporte pas grand chose à ce niveau-là. Par contre, c'est peu connu. Mais ça tank extrêmement bien, tu peux également bien te remonter ta vie et tu peux aider ton groupe. Tu as par exemple accès à la prot, la prot c'est excellent sur thread. Sur le French Point tu peux casser les, les chaînes avec la prot du pan. Sur les généraux tu peux stopper complètement le festin qui peut one shot quelqu'un, qui peut bloquer une éruption etc. sur les goliaths. Tu peux également, bah, le fait de pouvoir la mettre sur quelqu'un d'autre fort, tu peux empêcher un knockback par exemple en le mettant sur un soigneur sur Denatrius. C'est excellent honnêtement. Le fait de pouvoir aider les autres, à l'instar du raid, ça, c'est vraiment une grosse plus-value. Et tu mets des soins, ce sont des patates. Tu peux vraiment aider. Outre le fait de taper, tu as également une bonne mitigation. Tu débrouilles bien en magie. tu as des bonnes légendaires. Mine 1, c'est super complet. C'est juste que c'est pas évident de healer un prod pal. Et il faut vraiment qu'il joue bien. Et il y en a peu. Il y a aussi un autre problème c'est que tu as une mitigation au niveau de ta consécration. Sauf que si. T'as des phases de mouvement où bah, ça marche plus. Par exemple, tu as ce qui cite ici à cet endroit-là. C'est qu'ils bah par exemple, euh, la, la, la phase 2 et, euh, Donc, on rappel, c'est le truc qui fait que tu réduis les dégâts pendant que tu es à de ta congrégation, tu, blo, tu augmentes les chances de bloquer, etc., etc. Au niveau de ta maîtrise. Pendant la phase 2 et la phase 3 de Denatrius, ils bougent. Du coup, ta consacre, bah, il y euh, moment tu peux pas être dedans, en fait. Et si tu es amené à bouger et que tes consacres ne servent à rien. Forcément, vu que ça sert quand tu les as, c'est logique que quand tu les as pas, tu sois plus faible sur ces moments-là. Donc ça c'est également à prendre en compte. Suivant les fights, ça peut être loup. Si par exemple ça a amené à beaucoup bouger et que ta consécration, tu peux pas avoir un bon uptime dessus, tu peux pas être bien positionné dedans, etc. Bah ça dessert comme une dorale de paladin. Mais c'est un tank très complet. Son autre souci, évidemment, c'est que ok il peut mettre une aura, mais souvent tu vas prendre un H-PAL, parce qu'un pal c'est trop trop fort. H-PAL c'est... Voilà, c'est trop fort, donc t'as envie d'avoir au moins un H-PAL dans ton raid. Red, c'est une classe qui est très appréciée, donc dans les rosters World First, ils s'en prennent pas, parce que c'est pas assez fort en général, mais dans les bonnes guildes, tu peux vite avoir un ou deux raids, parce que c'est très sympa, mais surtout, tu auras des h -PAL. Et le fait qu'en h tu as des auras, au final, tu n'as pas besoin, il y a une aura qui est vraiment importante, c'est celle qui mitige les dégâts, l'aura de dévotion. Les autres auras, honnêtement, ne sont pas si importantes que ça. Du coup, s'il y a déjà ton aura de dévotion qui est apportée par un H-PAL, tu n'as pas besoin d'avoir une aura de dévotion au niveau de ton raid. Enfin, t'as pas besoin, euh, t'en as déjà une, je veux dire, tu, tu peux pas les stacker, les auras de dévotion, donc t'as pas de buff de raid réel en prod pâle, à part ton aura de dévotion, mais généralement t'as déjà un lâche pal Voilà, bon, c'est dit, du coup, bah, les autres tanks sont en général mieux, parce que ça te permet d'avoir plus de place, et parce que généralement les buffs de raid, comme le war, le DH et le moine, sont sinon mis par des corps à corps, et t'as très peu de place au niveau de ton raid en termes de corps à corps, et t'as envie d'avoir une compo optique corps à corps. Et du coup, si t'as pas ça, les tanks, c'est problématique. Donc on a exactement le même problème que le drupe tank à ce niveau-là. Ce qui nous amène sur le petit dernier, le petit dernier, le Warprot. Beaucoup critiqué sur cette extension, on l'a très peu vu. Il a mis de rien reçu des bons buffs sur ses dégâts, etc. etc., etc. Donc c'est le tank de base pour bloquer et mitiger les dégâts physiques par excellence. Voilà, pour mitiger les dégâts physiques, il est là, il est extrêmement fort. Outre ça, t'as également accès à des cooldowns de raid, qui sont le buff de PA. Le truc, c'est que généralement, t'as quand même un War Dips, parce que War Dips, c'est très à jouer, même si sur ce palier, c'est plutôt nul. Tu pourrais très bien t'en passer. Hein, honnêtement, sur les wars First, par exemple, ils ont fait avec un War Prot, hein, alors que c'était pas encore buffé ni rien, à la limite. Mais ils avaient quand même un War Dips, mine de rien, parce que pour les phases d'exec, etc., c'est fort le War, et le Ward il tape fort en exec, et en progrès, c'est fort. Donc généralement, t'as quand même des wars, des PS dans ton raid, c'est rare que en aies aucun. Mais bon, si t'en as pas, c'est utile parce que du coup tu peux l'avoir avec le Battleshot. En plus c'est une classe qui, est, qui, qui apprécie les joueurs également. T as également le cri de ralliement, extrêmement fort, extrêmement extrêmement fort, parce que le cri de ralliement a aussi l'avantage, c'est que c'est pas un truc que tu poses. Tu vois la zone anti-magie du DK, tu vas la poser, la barrière du prêt, tu vas la poser, et tu peux avoir des mécaniques, pour des raisons RP ou non, qui vont te mettre en l'air. Par exemple, Denatrius, il va te mettre en l'air. Du coup, tous les trucs que t'as au sol, ils vont pas te mitiger, ça va pas marcher dessus. Le SLT, il marchera pas non plus. Le Cri de ralliement a l'avantage de marcher dans toutes les situations et de ne pas demander de positionnement particulier au niveau des joueurs de ton Et ça, c'est extrêmement fort. Tu peux également mitiger avec Safeguard, avec Intervention, qui permet également, si tu prends le conduit, de mitiger les dégâts sur la cible, etc. Ça peut faire un bon cooldown individuel. Ça, ça peut être pas mal, en vrai. Ça peut être utile. C'est pas goldé, mais ça peut être utile. Tu peux également réduire les dégâts, grosso modo, de tout le monde avec ton Cri de Alors Pareil, comparé aux autres cooldowns des autres classes, sur, ce, euh, sur 45 de cooldown, c'est pas incroyable. Mais... Ça aide quand même au niveau de ton raid. Tu peux également apporter de l'utilité, soit en jouant Necro qui augmente la maîtrise au niveau de tes potes, soit en jouant Spear of Bation qui fait des points de dégâts, qui génère de la rage et qui permet de paquer également les monstres. Alors bon, t'as peu de situations dans lesquelles c'est vraiment fort en raid sur ce palier, mais c'est également des possibilités que t'as. Et le Spell Reflect, c'est très très fort, mais sur ce raid, t'as pas grand chose à Spell Reflect honnêtement. Comme ils disent, tu peux Spell Reflect le piège de Strap sur l'artificier. Mais euh, bon, généralement, tu vas gérer avec deux DK qui vont mettre leur anti-magic shell, euh, qui vont le faire à, à coup de rotation de tous les 30 secondes. T'en as un qui le met, vu que c'est une minute de cooldown, et c'est réglé. T'as pas besoin de mettre de spell reflect dessus ou autre. T'as peu de compétences où tu vas vraiment pouvoir monter ton dips avec le spell reflect. D'ailleurs, ça se voit, grosso modo, tu regardes au niveau des dégâts de tous les boss, le warprod, bon, il est pas bas, mais euh, t'as pas des trucs euh, insane où si tu vas les renvoyer, ça va être trop fort et t'as envie d'avoir un war tank pour. Aussi, t'as des compétences comme shield wall, qui sont... Très sympa, mais avec des gros CD, du coup ça va te demander de jouer des trucs euh, des légendaires comme par exemple The Wall qui te permet de le récupérer vraiment plus vite, 50% plus vite. Et tu peux également jouer Hunger Management, cependant ça a été bien nerfé et effectivement, il y a des moments où comme ils disent, t'as des blocs, t'as des trous entre les uptime de tes chi-blocks et t'as pas forcément grand-chose pour y mettre. Et du coup, bah, dans ces moments-là, soit tu vas devoir kite avec un héros libre pour un, soit tu vas devoir demander un CD externe au niveau de ton raid. C'est pas mauvais. Il y a aucun tank que tu vraiment pas envie d'avoir. Tous les tanks sont viables et utilisables pour ce raid. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a le plus important à savoir. C'est que tu peux vraiment mettre ce que tu veux en tank au niveau de ton raid. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun. Tu peux mettre qui tu veux en tank. Ils y arriveront tous, honnêtement. À l'heure actuelle, ils y arriveront tous. Surtout depuis les buffs récents. Mais effectivement, tu as euh, des tanks où ça va être un peu plus galère ou qui vont moins t'apporter au niveau de ton groupe. Et par exemple, c'est le cas du Warprot à l'heure actuelle. Alors honnêtement, moi, j'aurais mis en A moins, je pense. Euh, parce que War n'est pas très fort actuellement et tu peux très bien te passer de voir des PS. C'est juste que c'est surreprésenté parce que c'est une classe qui est appréciée. Mais honnêtement, tu peux très bien passer de voir des PS et du coup dans ce cas-là, tu mets en A1 et je sais pas s'il mérite d'être un petit peu en dessous du prod pal, il fait moins mal, mais en soi. C'est vrai que sur ce raid, avec le spell réflectique, etc, qui marche moins bien, c'est moins fort, mais mine de rien, t'as quand même le buff de PA, t'as quand même le cri de ralliement, tu peux quand même réduire en zone les dégâts, t'as quand même des gros cooldowns défensifs, mine de rien, et t'as une bonne prise d'aggro également en zone, etc, avec ton Thunderclap. clap, t'as des bons pouvoirs légendaires, tu peux également booster tes potes avec Necrolord, mine de rien, c'est pas si mauvais que ça non plus, le Warfrot. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo sur la méta des tanks. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais très peu traité, ça permet de voir un peu les mécaniques fondamentale et importante des tanks d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur les tanks qui explique un peu leurs compétences, leurs CD, comment ça fonctionne donc n'hésite pas non plus à aller la voir je te la remets en description, c'est très détaillé sur tous les CD, sur la mobilité sur les dégâts, sur en raid, sur en mythique plus donc hésite vraiment pas, c'était tourné il y a deux mois mais c'est toujours 100% accurate donc n'hésite vraiment pas à aller checker et sinon bah, je te souhaite juste une excellente journée n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, ça ne demande rien et en plus tu peux le retirer à tout moment profite bien, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite